il est d'être toujours à, à ce qui va arriver après. C'est-à-dire, ce qui, ce qui a été initié dans le présent, ben c'est le présent. Après, euh, il faut passer à autre chose. Et donc, ça me motive, à titre personnel, de pouvoir euh, euh, amener cette créativité dans le changement. Être utile, euh, ça n'est pas que dans les coins. C'est-à-dire que souvent, on, on a notre tourbillon de vie, et puis tout d'un coup, on va faire une bonne action... Euh,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 d'être utile, d'être au service d'eux. En cosmétique, j'ai de l'huile de jojoba qui a un petit cachalot dessus. Pourquoi Parce que cette huile de jojoba, je pourrais aller au magasin et l'acheter, mais il se trouve que je l'achète à l'association environnementale Robin des Bois, et ce, cette huile a permis d'arrêter la chasse au cachalot dans le monde. Pourquoi Parce que cette association... Au niveau faisait partie des, des négociateurs au niveau international, et, euh, et euh, a, a convaincu la communauté internationale d'arrêter de tuer les cachalots, parce qu'on a tué les cachalots parce qu'elles avaient un liquide à l'intérieur d'elles qui servait à tout un tas d'usages. Et l'huile de jojoba est une alternative végétale à ce liquide. Donc chaque jour, quand j'ai ce cosmétique avec moi, avec ce petit cachalot dessus, tout d'un coup, je suis heureux de se dire que, que cette consommation-là que j'ai faite a été utile à des niveaux euh, euh, voilà, dont je n'ai pas idée. Ce sont des projets qui sont nouveaux, donc qui ne sont pas comme avant, et donc qui ont des problèmes de modèle économique, les uns après les autres, qui ont des problèmes de développement, qui ont des problèmes d'acceptation dans la société. C'est les différents niveaux de conscience qui sont difficiles à appréhender. C'est-à-dire que, je prends, euh, par exemple, le secteur de la solidarité, qui date d'il y a 50, 60, 70 ans, enfin bon voilà, qui est très ancien, et qui, est, qui a beaucoup de poussière, euh, aujourd'hui. Et les personnes qui sont dans ce secteur-là, historiquement, portent pas forcément ça avec une nouvelle conscience. Pourquoi Parce que c'est souvent une béquille pour eux. C'est de dire, euh, j'ai un manque à l'intérieur, donc je vais aider l'autre pour combler mon manque à moi. Moi, je dis, l'action est super.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 Arrêtez de se battre contre, surtout arrêtez de se battre contre, ça ne sert à rien. Parce que c'est une énergie comme ça, se battre contre, pour un résultat comme ça. Il faut maintenant amener le positif dans cette société. Et c'est ça qui est, qui est important euh, aujourd'hui, se poser ces questions-là dans le quotidien euh, de chaque objet. Est-ce que vraiment je dois acheter cet objet Est-ce que je ne peux pas l'acheter, recycler d'occasion, etc et est-ce que je ne peux pas l'acheter utile pour la société d'une autre manière. Si on croit qu'il faut faire des révolutions dans la société d'aujourd'hui, moi je dis non. C'est l'ensemble des initiatives individuelles les unes à côté des autres, comme toutes ces racines, qui vont créer une évolution de société. Non pas une révolution, mais une évolution de société majeure. Euh, qui sont les étoiles de mer qui, euh, qui est intéressant pour ça. Les étoiles de mer, c'est l'histoire d'un homme qui est euh, sur une plage et qui envoie un autre au loin près de la mer et qui se lève et qui met quelque chose à la mer. donc Il est intrigué, il se rapproche et il pose la question « Mais euh, qu'est-ce que vous faites ?» ben, Vous voyez bien, il y a des milliers d'étoiles de mer qui sont échouées sur cette plage. Eh bien, j'en prends une euh, et je la remets à la mer et puis j'en prends une autre et je la remets à la mer. L'autre personne est interloqué en disant mais voyez toutes ces étoiles de mer ce que vous faites ça sert à rien jamais vous réussirez à sauver toutes ces étoiles de mer et la personne reprend une étoile de mer, la remet à la mer et lui dit vous avez totalement raison mais pour celle là ça change tout